Nous vous l'annoncions en titre, nous recevons le leader d'urgence panafricaniste, l'activiste Kémi Seba. Kémi Seba, bonsoir. Bonsoir mon cher frère. Alors vous êtes à Bamako depuis quelques jours, dans le cadre de votre tournée anticoloniale, qu'est-ce qui est prévu concrètement Alors qu'est-ce qui était prévu, il nous reste quelques jours, mais une tournée de sensibilisation sur les questions relatives au néocolonialisme, relatives à la souveraineté relative à l'autodétermination parce que comme le disait Thomas Sankara une révolution ne peut avoir lieu sans éducation et donc il est nécessaire en premier lieu d'éduquer nos populations c'est en ce sens que cette tournée a été établie rencontre d'un certain nombre d'organismes de la société civile rencontre de différentes figures politiques en tant que telles, rencontre de terrain auprès des populations et tournée de sensibilisation médiatique aussi sur ces questions et aussi une invitation de la plateforme que je respecte intensément, que j'aime profondément iré Wolo, Debout sous les remparts animé notamment, pas que par lui, mais notamment par un frère que j'estime énormément, le frère Ben Le cerveau. Alors vous parliez tout à l'heure de, de la plateforme Hierolo qui, mmh. euh, qui a mené justement une activité de contestation contre, les forces, contre la force Barkhane. Euh, pourquoi demander le départ de l'armée française selon, selon mon point de vue, on ne peut pas faire confiance à une personne qui est venue mettre le feu à votre maison pour lui demander quelques temps après euh, d'assurer la sécurité de votre maison. Ça paraît un petit peu schizophrénique sur un point de vue politique. L'armée française et l'oligarchie française, pour être plus précis, a contribué à la déstabilisation du Sahel à travers la déstructuration de la Libye. Et donc, nous, on ne veut pas avoir comme nouvel ami une entité qui a contribué à détruire notre maison. Mais qu'aujourd'hui aujourd'hui, n'est pas justement en train de se racheter une image, de se, de, de se la, rattraper en un mot. Vous avez bien dit racheter une image, un lapsus, j'espère euh, révélateur. révélateur. En, en, tout, en cas, tout cas, en, en tout cas, ce qui est certain, ce j'ai très dire. bien compris ce que vous voulez dire, mon cher frère, mais ce que je vous dis avec simplicité, c'est que l'armée française est là pour préserver ses intérêts. L'armée française a tout intérêt à ce que le chaos puisse prospérer, pour qu'elle puisse être dans une dynamique de sécuriser, L'accès euh, aux ressources sur un certain nombre de points. Et ça, c'est n'est pas Kémy Seba qui le dit, ce sont même des médias français comme des chaînes concurrentes, enfin, entre guillemets concurrentes comme Arte ou autres, qui l'ont reconnu. Aujourd'hui, il y a un consensus euh, au niveau de, de, de, de, de la pensée internationale sur le, le, le rapport qu'un certain nombre de puissances étrangères entretiennent avec le Mali. Les gens n'aiment pas forcément les Maliens, mais ils aiment les richesses maliennes. Ça, c'est quelque chose de clair. Et moi, je pense que la meilleure façon pour se sortir de cette situation, ce n'est pas de continuer à dévaloriser notre armée. Et je dis « notre » parce qu'en tant qu'Africains, nous sommes concernés par cette réalité. Mais c'est de contribuer à aider cette armée d'accord, logistiquement et faire appel à l'Union africaine qui pour l'instant s'est complètement déresponsabilisée. Alors le 11 janvier alors mm -hmm. le 11 janvier 2013, lorsque l'armée française euh, est descendue au Mali pour justement arrêter euh, l'arrivée des djihadistes vers le sud mm -hmm. après avoir pris le nord, mm -hmm. qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, sachant que l'armée euh, malienne est en déroute Moi la question que je vous pose, euh, ces personnes qui voulaient prendre justement le sud, ces personnes qui voulaient conquérir plus que jamais le Mali, elles euh, sont sponsorisées par qui Très bonne question que bon, je vous je, laisse reprendre. Ben, ben, je vous dis que on est dans une dynamique très souvent du pompier, sans faire d'assertion euh, gratuite en tant que tel, on est dans une logique du pompier pyromane. Il y a des gens qui ont tout intérêt à engager des braqueurs, Braquer la maison, c'est un petit peu comme ça que la mafia fonctionne. Quand vous vous ne prenez pas à ma question. Je, je vous réponds <rire> si vous me permettez de, de terminer mon propos, mon très cher frère, en vous disant que euh, si vous voulez euh, forcément vous intégrer dans un processus de transaction et toucher de l'argent quand une boutique est en train de prospérer, qu'est-ce que vous faites Vous engagez des casseurs pour menacer cette boutique, pour que cette boutique soit forcée de vous engager comme agent de sécurité. C'est comme ça que la mafia italienne fonctionne et c'est comme ça que l'oligarchie macronienne fonctionne malheureusement. Alors comment, comment analysez-vous le fait que cette contestation... Euh, a été euh, entre guillemets réprimée elle a été réprimée, même pas entre, entre guillemets parce que j'étais avec des frères euh, à l'hôpital qui ont été blessés hein, par balle, il faut le dire euh, lors ah, de cette... vous en, confirmez en tout cas euh, j'ai vu des, des tibias fracturés, des gens en sang je n'ai pas les détails de ce qui est rentré dedans j'ai juste vu la douleur sur le visage de mes frères et je, je peux dire que je pense que le gouvernement, les autorités maliennes subissent une pression incroyable qui n'est à mon sens pas excusable, mais j'essaie de la comprendre, une pression incroyable de la communauté internationale. Dès lors qu'ils ont renversé Ibeka, qu'est-ce qui s'est passé La communauté internationale a tout fait pour encercler psychologiquement, politiquement et économiquement justement le Conseil national de transition. Et qu'est-ce qui a été fait Ils pensent que pour maintenir leur pouvoir, il faut qu'ils puissent être dans une logique de faire des concessions et faire taire les éléments les plus radicaux peut-être de leur camp. Ce qui à mon sens est une erreur profonde, stratégique, parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ont été portés par le peuple, dès lors qu'ils étaient en harmonie avec les aspirations d'une grande partie de ce peuple. S'ils font cette erreur maintenant de se déconnecter de cette population, il faut faire attention à ce que dans le temps, les mêmes qui les ont soutenus ne soient pas les premiers qui se retournent contre eux. comme Vous, parliez, du, vous parliez de l'ancien président Ibrahim Boubacar mmh. On sait que le 8 janvier 2020, vous avez, selon vos dires, été interdit... Euh, pas, so, pas selon mes mesières, selon euh, je veux dire, les autorités même aéroportuaires béninoises qui elles-mêmes disaient officiellement qu'elles ont reçu des consignes émanant des autorités maliennes de ne pas me laisser embarquer. Alors aujourd'hui, quels sont vos rapports avec, euh, avec euh, les nouvelles autorités euh, de transition et plus largement, comment est-ce que vous voyez le départ du président Ibrahim Boubacar Keita? Il y a un proverbe qui dit « à chacun son tour chez le coiffeur » euh, ou « à chacun son tour chez le barbier ». Ibeka, à un moment donné, était celui qui était tout en haut et qui pensait qu'il avait la possibilité de réprimer. Aujourd'hui, Ibeka est hors du champ politique. Nous y sommes toujours. On a la possibilité de rentrer. Lui, on ne le voit plus sur la carte. Moi, je pense que ça doit rappeler aux élites que les élites sont des citoyens comme les autres et qu'ils doivent ne jamais oublier que la seule entité qui est éternelle, c'est le Tout-Puissant. Et donc, ils doivent avoir un rapport différent avec leurs concitoyens s'ils veulent être dans une dynamique du changement et de l'évolution. Alors, un autre combat que vous menez, c'est celui euh, euh, de la lutte contre le franc CFA. Mmh. On parle aujourd'hui euh, de, de l'écho, mmh. de la monnaie écho pour l'Afrique de l'Ouest en tout cas. Quel est votre regard par rapport à ça C'est du maquillage. La plus grande démarche cosmétique que Emmanuel Macron, qui doit être habitué à se maquiller très souvent, euh, a effectuée. Euh, il pense qu'en en, en enlevant quelques petits mécanismes tels que le compte d'opération, qui sont objectivement des éléments qui nous dérangeaient, on ne va pas se mentir sur ce terrain-là, c'est une victoire et nos mobilisations ont prouvé qu'on peut les pousser. À entamer un changement. Malheureusement, le changement est trop résiduel à l'heure actuelle, puisque nous demandions aussi qu'en dehors des comptes d'opération, en dehors des représentants de la Banque de France à l'intérieur de nos réunions dans nos banques centrales, qu'il y ait aussi un arrimage, euh, donc un, un panier à devises et un taux de change flexible. Or, L'oligarchie française a voulu maintenir le taux de change fixe arrimé à l'euro parce que ça bénéficie aux entreprises françaises. Le fait que l'euro soit une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales, cela anéantit tout processus de compétitivité. Pour nos populations, d'accord. La balance commerciale, d'ailleurs, des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire, à l'exception de la Côte d'Ivoire. On laisse, on laisse le fonds CFA, on laisse l'éco, on prend quoi finalement On prend, comme le disait Mohamed Al-Kadhafi, une monnaie qui soit adaptée aux économies africaines. Dès lors que vous adaptez une monnaie à une économie étrangère, ça sert à les intérêts étrangers, pas les intérêts de nos populations. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, on est dans une démarche où on parle de, de, de comment dirais-je, 15 d'échanges entre les pays d'Afrique de la zone franc contre 60% à l'intérieur de l'Union européenne. Pourtant, l'Union européenne est une entité beaucoup plus récente que les pays d'Afrique de la zone France. Cela vous prouve qu'en réalité, on vit dans un système qui avantage d'autres nations extérieures au continent africain, mais qui n'avantage sûrement pas les populations africaines en tant que telles. Kémi Seba, justement, en parlant, puisque l'actualité, c'est aussi la Covid-19, on annonçait les cas en Afrique au début de la pandémie euh, avec le temps, les statistiques ont montré que l'Afrique s'est mieux comportée, mieux comportée qu'on aurait pu l'imaginer. Quel est votre regard Moi, Le regard d'autant plus que notre ONG a été plus que jamais là encore sur le terrain pour contribuer à être aux côtés des populations qui étaient les plus facilement... Euh, comment dirais-je, visé par cette problématique euh, du Covid-19. Nous disons simplement qu'il y a aussi la logique de la résilience à avoir. Nos populations ont connu tellement de maladies, parfois importées, parfois des maladies naturelles, mais malgré ça, nos populations ont, ont été, sont et seront toujours debout. Et donc, par conséquent, le Covid, euh, parce que les gens aiment féminiser dès qu'il y a une maladie, mais quand il y a des bonnes choses, on veut les masculiniser. Donc, le Covid, je préfère dire ça que la Covid, euh, Vous savez que dans la rousse on dit la Covid Oui mais la rousse c'est pourquoi ils préfèrent féminiser certaines maladies On est toujours dans la masculinité globale De l'oligarchie occidentale Mais juste pour terminer mon propos Je pense que nos populations ont tellement souffert Ont tellement connu des maladies Qu'on arrive à un moment où euh, Ces dernières finissent par encaisser, encaissé, encaissé et, et se relève toujours. Il y a une très grande leçon d'humanité, une très grande leçon de notre population, de la population africaine de manière globale sur cette question de la crise du Covid, même si les apprentis sorciers rêvent qu'il y ait une pandémie euh, africaine ouais. comme il existe une pandémie en Occident. Mais pour l'instant, cela nous prouve que les plus fragiles ne sont pas du côté où on le pense. Merci Kémy Seba. Je rappelle que vous êtes le président d'urgence panafricaniste. Vous êtes à Bamako dans le cadre de votre tournée anticoloniale.